Ah faut que j'arrête ma musique Oui tu dois arrêter ta musique. Je fais une nouvelle partie en est normal. Pas mal, elle est pas mal quand même ta musique, je vais faire un remix avec ça. Ah, J'ai plus de <rire> Bonjour à tous euh, mes amis c'est euh, ce qui et aujourd'hui c'est parti pour une vidéo très originale avec Pikman Bonjour Aujourd'hui c'est parti pour un let's play de saint pro le 3 Et du coup <rire> Petit le, 3. <rire> le 3 <rire> Le 3 Sensro. non mais tu sais, Sensro, le 3 Tu sais, c'est genre tu débarques avec Gate et tout et tu défonces tous les stands Ah bah un Ubisoft, lance-rogate achetez, achetez dans le jeu Dites <rire> <Le, rire> Et tu sais, le nouveau Minecraft, à la fois de grenade <rire> Et là, Nintendo Switch, il rase le Zelda C'est Link et ta gueule oh, Ta gueule, y a pas de mitraillette dedans, c'est pourri ah, p'tit, p'tit. Oh le Oh je suis le police get down Oh avec la police Alors je vais mettre 10 ans à faire ce montage déjà. Non mais ça va être drôle. Non mais je veux dire au pire, attends, ta attends, vidéo attends. tu veux vraiment faire ta gueule Attends, laisse-moi faire... laisse expliquer les... aux abonnés euh, quelque chose. Est... Donc là, ok ta sœur, et ensuite.. <rire> et ensuite, c'est que. Euh, on a décidé de faire un display. pique. Ou sinon, tu avait proposé quelque chose qui était de pied. tu sais, tu gardes que les moments drôles et puis tu fais un montage et ce sera rigolo Voilà, exactement, donc ce sera un Hugo les amis, évidemment c'est un fake, évident, c'est un punk social, merci de vous... faire Merci de se faire euh, putain à cliquer <rire> bah, Allez, avance Je Bah suis pas vraiment sûr Et le gagnant de l'Oscar de la meilleure, Black 2017 est... Pseudo Bon, du coup je vais faire ma dédicace à la... Ah ouais, parce que je pouvais, je pouvais rien faire. Ah. Bon, bah du coup je fais euh, charger. Attends, non mais moi je passe l'intro. Hein. Ah. Ça se voit. <rire> Donc du coup je fais ma dédicace à Matisse, un autre, car, euh, car il a acheté Sensero le quatrième, je lui ai dit achète le 3. Mais il m'a pas écouté, il a écouté un. Autre. Achète le 3 directement Il <rire> faut que tu comprennes la suite, voyons Et du coup, il a terminé à 100% ce jeu, donc déjà. Je t'en je vais terminer le 3, tu vas voir que c'est mieux que le 4. Voilà. Le 3 est mieux que le 4, y a pas à chier ah, joué. ah, yes Bon bah, du coup, je crée un personnage. Hein. Bah non le... euh... Ah, il faut que je suis obligé de charger un personnage Mais non, on se fera le personnage en même temps Tu montreras la création du perso, si tu veux, ça te fera du contenu si la bah, vidéo du, elle est trop du légère coup, Du coup, je prends créer un nouveau, alors. Je crée nouveau, c'est ça Je fais pas charger. Parce que charger un personnage d'une autre partie avec ses vêtements... Non, créer un nou nouveau, voilà, c'est tout. Ah, t'es obligé de le créer Moi, je suis obligé de me taper l'intro, là <rire> Ah, l'autre est occupé et te demande de pas sur. Ouais, bah, ouais Ok. Bon, est -ce que je, Est-ce que je peux créer pour ce <rire> Non, créer. là t'as pas besoin de créer normalement. En attente de l'autre joueur. T'as tout, tout le temps parce qu'il faut que je crée. <rire> mais putain, mais moi je peux pas le créer. Un jour on est venu au monde. Depuis on attend que le monde vienne à nous. Non, je me suis pas énervé, c'est faux. Non, ce n'est pas possible. Now it's impossible. J'en pose. Le joueur coop a mis le jeu en pause d'appui sur table pour te déconnecter. Attends non bah non mais bah j'ai mis le jeu en pause ouais putain j'ai même pas le droit de.. Apparemment <rire> si je, je, peux... <rire> je peux acheter l'hôpital <rire> mais je pourris plus t'as quitté ouais, j'étais en face d'un hôpital il y a marqué acheter hôpital j'ai fait Oh Wow Oh la vache On s'est fait c'est horrible <musique> C'est pas grave ça fera du contenu je veux faire du contenu <rire> Wow! Trop stylé! Hey, hop là! <rire> J'aime bien le jeu en pause en face d'un ennemi! <rire> euh, j'ai un problème! Qu'est-ce que vous faites, monsieur? <rire> bon, je sais pas où on regarde! <rire> merci, dégagez! Bonjour! Ah! La scénatique! Ah merci! Je peux respirer maintenant! <rire> ah, pardon, j'ai fait un bac bureau! Bah, c'est pas ça, ça continue. Ouais, de l'argent, pourquoi on fait un braquage alors Mais c'est pas de l'argent, espèce de con, c'est de, de la bombe. Ah bon Fais tout pétain On va péter la gueule au bout et on est au coué avec ce 254 C4. Non mais. Un C4 <rire> Salut Attends, je Mais je voulais. Mais bâtard, je voulais. Elle signer. est morte Mais. Imagine, c'est un abonné de Sifano. <rire> Mais justement Tu vu, je te fais les bruitages et tout. <rire> <Pff, rire> <rire> <rire> T'as jamais vécu de la, la prison, gamin T'es sûr que tu veux pas essayer le, le coup du savon dans les douches mmh, Vas-y, baisse-toi Et tous <rire> Eh, j'ai fait tomber mon savon, tu peux le récupérer s'il te plaît Bazut, les copains, j'ai encore fait tomber ma savonnette. PAM PAM PAM PAM POUM rose. Coup dans les couilles Attends, je me souviens plus, c'est quoi Tiens <rire> Vol <rire> <rire> Regarde, Pikmad C'est un oiseau Non, c'est... <rire> non, non, c'est une merde. <rire> c'est une merde collée sur le mur. <rire> Bonjour, bienvenue dans la partie chiante du gameplay. C'est-à-dire tirer et défendre les champs. Attention il y a des grenades, aïe, et moi je, je, vois la, je vois la zone où il dit grenade mais je fonce quand même dessus. Grenade, pan PAN C'est des pains un item espèce de truc. du cul. J'ai un entier votre Hugo Putain Pouf. Aïe Aïe Ça, je te bolosse Ah Clic Vous avez un problème avec votre coffre Vous n'arrivez pas à soulever le coffre N'hésitez pas à commenter. Appelez Pigman Agency! Appelez Castorama! Ah non, mon bouclier Appelez Castorama pour avoir des bonnes qualités sur votre corde. Sur l'hélicoptère! J'ai un, laser... un rayon laser, mais il est C'est un sniper! Mais je le vois pas! Tire sur l'hélico! Vite, il faut se rapprocher! Mais hé! Hey Même dans la cinématique, il veut me viser! Vite! Faut tuer à tout le monde parce qu'on est des gros méchants! <rire> C'est cul... moi, a... il... moi où il explose? <rire> Ah On dirait une pub pour des chewing-gums <rire> Hollywood chewing-gum Arrête de tout casser C'est dangereux Ouais, j'ai failli sauter et ma main n'est pas du tout dans la corde C'est bien Ah bah moi je l'ai fait péter Ouah hein Oh, oh je vais essayer de faire Jean-Marie Le Pen en perso Oh putain Déjà le mec il... il le mot ça... cul, n'est-ce pas <rire> Alors les dégros, qu'est-ce qui se passe et merci pour cette expérience sociale, euh, laisse pouce bleu! Laisse pouce bleu, expérience sociale, voler un coffre! <rire> voler il y a un coffre avec plein de GGN. c'est un SWAT, c'est le SWAT, mec! Ah, GGN, c'est en France, hein, gros! Ah! Ah! <rire> je pensais que c'était des, des Américains! <rire> un jour, de... on est venu au monde! Eh, hey, mais je suis connu! Ah! Oh. Putain, j'ai. Je suis connu! Et moi je suis en caleçon, euh, je sais pas si je prends un Chinois ou un Noir, le Noir pour rigoler jean Le peine accompagné d'un Noir, leur incroyable histoire Il y a bien les cheveux blancs hein, Pour sel plutôt Il y a oh que, oui. Oh oui je le sens <rire> bah, ça, c'est obligé hein, c'est obligé, le Seth Apple à 100% c'est sûr Attends moi je suis en train de oh putain, le front, alors ah. Ah. Oh putain mais c'est totalement lui quoi oh. <rire> Bonjour je suis un, un gros noir fragile <rire> T'as fait un hein Attends mais c'est parfait attends, je vais rigoler. Mmh. Je suis en train de faire Oh putain Yam oh. <rire> <Bien été. rire> faire le premier Renault chaponais Non faut que je fasse <rire> le nez d'abord Arrête mec c'est super dur de... En fait quand tu regardes Jean-Marie Le Pen t'as l'impression que c'est toutes les erreurs au monde Faut c'est quoi ça oh, là, je... Parfait euh, <rire> je fais ce mec je te jure je fais ce que je peux mais c'est hyper chaud de faire Jean-Marie Oh putain faut pas le regarder de côté hein Oh la vache <rire> Alors maintenant les cheveux... Ah ça pourrait être parfait ça attends <rire> Attends Oh putain! Bon bah c'est jean <rire> Moi je suis en train de faire. Oh putain! Les oreilles, euh, il y a, a des oreilles normales, hein, geste. Putain, c'est horrible à faire un perso quand tu t'y mets. Putain, c'est jean -Marc. Oh god! <rire> Moi je suis en train de faire le pire personnage que tout le monde n'aurait jamais vu Genre tu le vois, t'es mort, c'est horrible ce que je suis en train de faire Mais toi ça doit être un truc du genre, ah ouais c'est super bien et tout Après, Ah mais ouais, je fais ce que je fais pour que ce soit ressemblant Bon, c'est jean marie mais version un mafieux hein. <rire> Oh putain, je suis en train de saigner des yeux Des ongles. Oh oui <rire> Qu'est-ce que je suis en train de faire <rire> Putain, c'est bon, j'ai fait Jean-Marie Le Pen Enfin, à peu près, hein, mec, je te jure, c'est Jean-Marie Le Pen Mais, ou alors c'est le petit-fils Ah non, le corps, il est gros Non c'est celle-là, celle-là, celle-là, je la prends. Oh mon dieu C'est bon, mec, Jean on peut lancer... Bon c'est bon, t'as fini Là je vois ton... Oh, attends je vois les cheveux blancs, je vois les cheveux blancs. Alors Ah y a... non c'est mon personnage. Mais attends j'ai pas mis vieux mon personnage. Mis non mais c'est cheveux... le mien Non c'est le mien. Non c'est le mien. Mais... <rire> Mais c'est pas possible Oh. Ah oui, c'est un belge Du coup, il a un accent anglais. Alors, vous pouvez voir ici que le nombre de... Euh, Jésus sont... Présentés. Voilà Ceci est un camembert <rire> En rose et en violet C'est, bien sûr, Madame Pacman Faut vraiment que je change sa voix dès qu'on peut, hein. oh, Parce que alors... la voix zombie, c'est drôle. Mais t'as vu, on dirait pas Jean-Marie Le Pen, quand même Alors moi, je... Alors déjà, je vois pas ton personnage. Vas-y, ah, fais fait... échappe pour passer. Ouais. Non <rire> ah bah c'est au bout d'un moment les cinématiques c'est bon quoi Ouais c'est chiant attention, Moi je suis à pour en jouer attention, et on a c'est parti pour la réaction de ouf Attention, attention. Tu vois mon perso Pourtant je le vois pas Attends Oh Attends Ah non c'est moi ça Oh Jean-Marie le Pen Eh <rire> hey alors Ah t'as pas vu mon personnage <rire> Putain Eh hey, t'as vu on dirait Jean-Marie Le Pen ou pas Ah oui Le vrai. mien COR pour l'amour de Jean-Marie Le Pen Ah c'est le bon moment vous parlez d'amour alors que moi je me casse le cul à faire n'importe quoi N'est-ce pas Vite, il faut chercher la pute J'ai rattrapé la pute Ah fais chier pff, pff. Patin, De belge Ah j'ai du mal à les tuer hein Moi aussi hein, t'inquiète pas. Moi je prends pas de parachute, c'est pour les pédés. <rire> bon ça va Jean-Marie, ça va tranquille ta journée j'ai tué quelques bougnoules, c'était une bonne journée, Yara. Quelque, quelques petits beiges, n'est-ce pas Mais les batailles, ils vont à un moment. Mais moment. les mecs, ils sont à Dauf, quoi Putain, <rire> c'est vrai que t'as pas de munitions sur qui ce f... J'ai <rire> vu, un... Amen. Putain, t'es plus rapide que moi, ça fait chier. Et normal, faut appuyer sur avant, gros. Hein. Et puis, je suis plus lourd aussi. <rire> moi, je suis, je suis lourd, je suis black <rire> C'est bon, j'ai rattrapé la dame Bon bah apparemment mon personnage il a rattrapé aussi la madame Elle est longue cette cinématique Ah, on va tuer ah, Philippe Ah oui, non Philippe. On va tuer Philippe, le très célèbre Ah, vite, tirez. Mais, tirer. Mais, laisse-moi tirer celui-là, mais j'ai pas eu le temps de tirer <rire> 10 FS quoi... Ah Tiens, pouf. Ce patate ta gueule Tu vas manger une fruite, bâtard C'est pas, ils sont pas tous belges hein euh. Ah, tu vas manger des cuisses de grenouille. Eh non, c'est des américains eux je sais pas faire des blocs américains. <rire> euh, je sais pas, tu vas tuer des gays tu vas voter pour Trump, LOL <rire> LOL c'est déjà fait <rire> LOL MDR, sale américain Quand il les bras TV, il, il va enlever son masque de, de Trump. Alors, bienvenue pour... ça. Cette... Bah voilà, c'est la fin de cette alors, expérience sociale. Alors, je sais pas pourquoi, <rire> mais j'ai adoré la cinématique de, de ma partie, parce que j'étais très loin, j'avais 8 FPS, et là, du coup, mon personnage, il ne reçoit pas la madame, et la madame, elle apparaît juste en dessous, et hop, il est dans mes bras. <rire> <rire> <rire> alors, est mystérieux. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, le mec, c'est. Ouais, j'ai vu. Ouais, hey, mais c'était ma pute! <rire> ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu que des zéros à un moment. Batard je suis libre! Mais en plus, avec le mec, avec la tête de Jean-Ma! Oh bah, ma gueule, elle est encore pire! Oula! Oula, oula! Oula! C'est bon? Eh, -ce ah, que... vas-y, suis-moi! Bah, attends, Attends, je... attends, attends, attends. Attends, ça charge, voilà, c'est bon. Je vais monter dans la voiture. C'est bon, je suis sur la voiture. Attends. Voilà, je suis... Aïe Ah. Ah. Putain, grave bordel Ok Mage g e Shift-E C'est bon Ah bah, je suis à l'arrière, que j'ai Mais on, vais... on voit dans un camion de télé Ah Je sais pas quoi faire... Mais, hé hey Mais, hé hey Mais, hey mais, mais je peux pas monter Laisse-moi une. Bon bah. Oh bah je vais à pied. Vas-y, grimpe avant elle! C'est moi, le... moi qui est devant, Nananère <rire> <rire> <rire> <rire> eh, Je suis qu'en marche arrière, hein! Je tiens à dire bah, que Le Pen n'a jamais passé son permis. <rire> Et moi je ferme la porte. <rire> <rire> Clook! Moi <rire> ah, je vois toujours être en sécurité, c'est Le Pen qui contrôle. Et eh, on a chopé un flic au passage avec ta portière! <rire> Et bouge-toi! Oh putain! Waouh! Pardon, j'ai eu peur de tomber dans l'eau! Mais tout là, je va ferme bien. la porte, je ferme la porte Bon bah c'est bon, je pense que oui. Vite, prenons un véhicule Bah tu montes De quoi Monte dans mon véhicule Je t'ai dit monte dans mon véhicule <rire> Attendez. C'est mon premier jour. Vous allez rire, c'est mon premier jour. Vous allez rire. Non. <rire> non. Ouah wow, okay. tu lag frère, c'est horrible. Ah oui. Ah oh, excusez-moi, monsieur. Mec ta bagnole Elle s'est pris un coup, suis là elle est morte. <rire> Maintenant, elle va bien. Tire, tire, tire, Hugo.